J'ai décidé de construire un bateau, donc de partir avec ma famille en bateau euh, pour faire un, un périple qui m'a permis et nous a permis de, de vivre autrement de, et de nous, de nous euh, redécouvrir. J'ai souhaité euh, réaliser ma vie autrement que dans, que dans l'idée préconçue d'aller au travail et puis d'arriver à la retraite tranquillement. L'idée c'était de ne pas avoir un chemin tout tracé et euh, d'avoir une expérience qui, qui soit une expérience personnelle. L'idée qui, qui est sortie de ça, c'est de mettre en place, euh, enfin, acheter des plans, construire un bateau. Au départ, c'est en fait, plus l'idée de, de quitter un système dans lequel j'ai vécu. Euh, ça me renvoie à, nécessairement à, à mon histoire de vie euh, dans le Creuset familial. Il y a cette euh, cette envie de, de sortir de ça et je ne vois pas d'autre solution que d'aller au-delà de l'horizon. Ben voilà, ma, ma route n'est pas toute tracée euh, et ça je m'en suis vraiment rendu compte après sur, quand tu es sur la mer. Il y a une, une évasion complète, il y a le sentiment de, de pouvoir, euh, de enfin, la possibilité de se sentir libre. Un jour je suis passé devant un kiosque à, à journaux j'ai vu un magazine de, de nautisme qui parlait de la construction, la construction amateur. Pour moi, c'était un déclic pour construire un bateau. Ça s'est passé euh, en 7-8 ans. Et là, euh, au bout de ces 7-8 années, donc, on était prêt à partir et à prendre le large. Au départ, la construction du bateau, elle se fait... Euh, je, je suis avec une compagne à, à ce moment-là et on va on va se séparer et puis après bah, ça repart parce que il y a il y a une, une, une nouvelle compagne qui, qui s'associe enfin, qui, qui, qui adhère carré, carrément au projet et puis euh, là ça marche ça marche fort quoi ensemble on a on a des enfants et puis euh, et puis on, on peut donc naviguer, on part naviguer ensemble L'idée euh, d'emmener les enfants, c'est de, de, bah, de faire contribuer à une vie autre que, que celle qui était toute tracée, toute écrite. Le souhait vraiment, c'était bah, les imprégner de quelque chose qui était en dehors de la société. Il y a des bon, difficultés euh, euh, bah, matérielles, financières, mais ça, c'est surmontable. Ce n'est pas, pas là le plus gros problème. Plus, la, la plus grande difficulté, c'est euh, quand au, au départ, on reçoit, je reçois l'alias de plan, et que je vois le, le travail qu'il y a à fournir, il y a des, quelques milliers d'heures de travail, et quand on regarde ça dans, dans, son, dans sa totalité comme ça au départ, ça fait peur. Et puis après, euh, tout ça, ça s'apaise, cette pression-là, euh, on la regarde autrement, on reprend, reprend l'alias feuille par feuille, et là on se dit mais euh, chaque feuille est une étape et puis du coup on apprend que chaque étape peut être encore une sous-étape et puis ça m'a appris ça, c'est que dans la, la vie de tous les jours, chaque, chaque journée est une étape et dans le travail que je fais chaque jour, euh, eh bien, si besoin est, je recoupe l'étape en, en sous étapes. et du coup bah, ça donne de la tranquillité. C'est qu'on peut tout réaliser, mais il faut, il faut savoir se dire à un moment, bah, là où je dois passer une heure pour le faire, il euh, ne bah, faut pas hésiter à dire bah, peut-être je mettrai deux heures et puis ça ne va pas me stresser plus que ça. L'aspect voyage, c'est euh, d'autres difficultés. Il euh, y a un idéal, et puis là, dans cet idéal, euh, euh, on se dit on va arriver dans des îles, on va rencontrer des gens, on va, et puis euh, on rencontre tout, enfin, entre la rencontre et puis enfin, ce qu'on espère, ce qu'on imagine et puis ce qui se réalise, euh, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Bah Il ouais, y a du concret après, tu dans la vraie vie, enfin, tu n'es pas dans l'idéal, tu es dans le vrai. Quoi. Ça m'a fait comprendre qu'il y, euh, qu y avait des limites qui nous étaient données ou imposées et qu'on pouvait aller au-delà de ces limites. C'est une expérience qui une m'a d'une certaine manière apporté euh, une tranquillité, dans le sens où euh, on pouvait euh, de par soi-même faire des choses euh, assez chouettes, quoi, dont on n'imaginait pas, euh, euh, dont on ne s'imaginait pas forcément capable. Si vraiment on a envie, si vraiment envie qu'on ressent vraiment le, les choses euh, pour se réaliser dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est l'envie qui compte. Quoi. Et Dès qu'on a du temps libre, on est à fond dans, dans le projet et on ne le lâche pas. Et, euh, et là, y a, on est sûr de réussir. C'est à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. On se dit, euh, c'est ça que j'ai envie de faire et euh, je vais jusqu'au bout. Nous étions en train de traverser l'Atlantique. Ça faisait euh, 15 jours qu'on était euh, parti des îles du Cap Vert et on s'apprêtait à arriver sur, les, sur la Barbade, l'île des Antilles la plus à l'est, et ma compagne à ce moment-là me dit bah « moi je la vois déjà », alors qu'elle n'avait jamais vu les autres îles avant. Je dis « c'est pas possible ». j'étais confiant, je regardais même pas. Et euh, effectivement, sous les nuages, il y avait une langue de terre. On, venait de finir, on était en train de finir de traverser l'Atlantique. Et, et c'est une émotion, une joie. Euh, un grand moment de bonheur. C'est un objectif. Ça faisait longtemps que c'était euh, intégré. Ça faisait longtemps que c'était c'était là en suspens. Qu'un jour, euh, c'était c'était c'était quelque part euh, le point important dans la réalisation de, de, du projet. Goûter à ce truc-là, c'est euh... après après on a envie tout le temps de goûter à ça.